Cette semaine en plénière, je vais travailler sur un rapport qui s'appelle Fisher for the Future, donc les pêcheurs pour l'avenir. La population elle est vieillissante. On se retrouve avec beaucoup de pêcheurs qui vont partir à la retraite. Et donc, on a besoin d'attirer une nouvelle génération de pêcheurs pour pas que la petite pêche disparaisse et qu'on se retrouve juste avec la pêche industrielle. Mon collègue socialiste Manuel Pizarro, qui est portugais, il a insisté sur euh, le fait de renforcer la protection sociale, de renforcer la formation, euh, de renforcer la sécurité à bord. Moi, j'ai insisté aussi sur euh, le fait euh, qu'il y ait un lien avec la protection des populations de poissons. Il est difficile aujourd'hui de dire à un jeune, achète un bateau, et puis, euh, bah, peut-être que dans cinq ans, il n'y aura plus de poissons. Donc, ils ont besoin d'avoir une visibilité de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, au vu de l'investissement qu'ils vont faire. Donc, il faut une gestion des pêches qui soit durable euh, au niveau des stocks de pêche. Et puis, ils rencontrent euh, aussi, et donc j'ai insisté là-dessus, des problèmes au niveau des lourdeurs administratives et financières à l'achat du bateau. Et puis, il y a la partie du quota qui, pour moi, doit être réservée aux jeunes pêcheurs. Ça leur permettrait d'avoir un coup de pouce à ces pêcheurs qui démarrent et qui ont besoin de Investissement et, et, et juste pour l'achat du bateau. S'ils n'ont pas de quota, ben forcément, ils n'auront pas beaucoup de revenus, donc j'ai insisté sur ce, ce point-là. Et puis c'est un, un rapport euh, du Parlement européen, donc ce n'est pas une loi. Et on doit euh, justement faire en sorte que la Commission, elle se saisisse de, de, de nos propositions. Je vais avoir un rapport dans pas très longtemps, qui est un rapport très important sur la bonne répartition des quotas, entre la petite pêche, sur des critères sociaux et environnementaux, et c'est un rapport qui va être très important.